Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui un épisode complètement exceptionnel puisque qu'est ce qu'on va faire À la demande générale après mon post sur instagram où ma chérie m'avait fait un biramitsu Et ben on va en faire un ensemble Un tiramisu à la bière, allez c'est parti Et oui un tiramisu à la bière et pour ça vous allez avoir besoin des ingrédients suivants du mascarpone, de la crème liquide entière, 4 œufs, de la bière brune, du sucre et des biscuits à la cuillère. On va commencer par mettre 20 cl de crème liquide entière dans un grand bol. On met aussi les outils du batteur et on va mettre tout ça au congélateur pour le refroidir un petit peu. Pendant que ça refroidit, on va faire notre sirop avec d'abord de la bière. Et celle-là, c'est une bière Ironde Ale de chez Le Père-la-Mer. Évidemment, le lien est dans la description. On la goûte et on mesure 15 centilitres. Je mesure plus ou moins 80 g de sucre qu'on met dans une casserole avec les 15 centilitres de bière et 15 centilitres d'eau. On met le tout à chauffer, on remue de temps en temps, et on attend que ça boue. Pendant que notre sirop de bière refroidit, on va s'occuper de la crème liquide, qui est bien refroidie. Et on va mixer ça pour faire une chantilly. sans aucun doute le moment le plus chiant de la recette, attendre que le batteur fasse son œuvre et que la crème devienne bien ferme. La madame a goûté et a donné son feu vert, donc on peut passer à la suite de la recette, avec 80 g de sucre, 4 jaunes d'œufs et 5 cl de bière. On bat le tout au mixeur, on rajoute le mascarpone, et on mélange bien la mixture pendant quelques minutes. Quand le tout est bien mélangé, on va incorporer la chantilly à notre mixture, mais attention, à la main, et en essayant de ne pas tout aplatir, donc en retournant le tout sans touiller comme un barbare. Ma chérie utilise une martine ou une marise, un espèce de truc pour pâtisserie, pour bien racler les bords. Mais vous pouvez utiliser plus ou moins ce que vous avez sous la main. Le but ici est d'incorporer les deux mixtures pour en avoir une seule, qui soit homogène et avec toutes les bulles de la chantilly. Dès que c'est fait, on va pouvoir construire nos sous dans des ramequins ou n'importe quel truc pour mettre de la bouffe. On prend les biscuits, on les trempe dans le jus et on les pose dans le ramequin. On les recouvre un peu de jus pour que le jus pénètre bien le biscuit. Dès que c'est fait, une bonne dose de sauce magique pour recouvrir les biscuits. Et on recommence l'opération pour une deuxième couche. Trempage des biscuits, plaquage et recouche de sauce magique. Ne nous reste plus qu'à les mettre au frigo pendant quelques heures pour les laisser reposer. Et à vous le bon gueuleton à la bière! Alors, qu'est-ce que ça donne? Mmh. On va le goûter ensemble, On va voir ce que ça donne. À la vôtre! Hum! Hum! Hum! Putain, c'est ultra bon. <rire> c'est ultra bon. Vous l'avez vu, c'est super facile à faire. C'est peut-être un tout petit poil trop sucré. Puisque c'est moi qui ai mesuré le sucre. Je dois mettre 80 grammes. Je pense que j'ai mis peut-être 100 grammes. Donc la prochaine fois, je vais m'acheter une balance pour ma cuisine, puisque la mienne, elle est morte. Et je pense que je vais en refaire. C'est super bon. C'est ultra bon. C'est vachement bon. Big up à ma chérie Floriane pour m'avoir... Filer la recette et pour vous avoir filé la recette à vous, n'hésitez pas à faire des biramitsu et à balancer les photos, je sais pas, sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Oui, un épisode qui n'est pas commun, mais le biramitsu, ou, ou, ou je vous dis que ça, c'est trop trop bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire Gâteau Bière Que de dire de plus hein Moi ça me plaît. Comme d'habitude, bien sûr, vous avez des questions, des insultes. Tu sais comment faire tous les liens sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser des commentaires, et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme sans case, aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description, aller regarder une petite pub, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépette pour s'acheter du mascarpone pour refaire un biramitsu. Regarde ça. Oh, oh. Voilà, c'est tout pour cet épisode culinaire de la grotte du barbu. Faire les trucs avec de la bière, moi ça me plaît toujours. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu.